Mesdames et Messieurs, aujourd'hui nous parlons d'abus de confiance. Qu'est-ce que l'abus de confiance Quelles sont les conditions à remplir pour qu'il y ait abus de confiance Et la sanction pénale prévue par la loi. L'abus de confiance est le fait de détourner, de dissiper tout bien qu'on a reçu à charge de restituer de rentre ou d'en faire un usage bien déterminé. Cela voudrait dire que toutes les fois, pour déterminer que vous êtes sur l'infraction d'abus de confiance, il faudrait qu'il y ait une, une remise de quelque chose, d'un objet, d'un bien, susceptible d'être distrait, que vous avez également volontairement, intentionnellement décidé. Soit de ne pas rendre, soit de dissiper ou d'en de, faire un autre usage. Et le législateur est assez ferme là-dessus. Dans les dispositions de l'article 74 et 318 alinéa 1b du code pénal, l'infracteur d'abus de confiance est sanctionné par une peine d'emprisonnement oscillant entre 5 ans et 10 ans et une amende oscillant entre 100 000 et 1 million de francs CFA. Mesdames et Messieurs, nul n'est censé ignorer la loi. À la prochaine édition.